tu as mis la barre tellement haut après ils vont être déçus donc euh, restons avant raisonnables je savoir, hein. une chose avant qu'on parle du mindset B2B j'aimerais parler de ton mindset à toi Karl est-ce que tu as toujours été comme ça c'est <coughs> à dire avec un mindset hyper positif ou là c'est quelque chose que tu as développé avec le temps avec des outils des stratégies que tu as mis en place etc ok euh, donc déjà je tiens à préciser je ne suis pas positif je suis, euh, comme j'explique toujours dans mes formations, euh, il ne faut être ni positif ni négatif, il faut être objectif. Parce que quand tu es positif, tu dis « ouais, tout va marcher », tu te lances sans faire attention, tu ne fais plus attention au danger. D'accord Tu es absorbé par les contraire, etc. Non, non, non. Et quand tu es négatif, tu peux passer à côté d'opportunités et les rater parce que non, ça ça va rien donner. Non, je ne suis pas du tout positif, je suis objectif. Et comme j'enseigne dans, dans mes formations, on va le voir aujourd'hui, une fois que tu es objectif, tu, euh, tu, un homme averti en vaut deux. Je sais, je, je maîtrise exactement, je ne vois le danger. Par exemple, d'ailleurs, on va parler de la peur. Je dis toujours aux gens, OK, il faut savoir de quoi tu as peur maintenant. Il faut identifier la peur. Et quoi précisément qui te fait peur Et maintenant, va jusqu'au bout. Et tu vas voir que probablement rien de tout ça ne va arriver. Donc, c'est avoir peur sans y penser. On a peur en au fait. ça et on commence, de cette peur, on engendre une mentalité, un nombre d'actions, etc. Donc, non, soyons objectifs. Si faut le problème face, euh, les yeux dans les yeux, et on va comprendre ce qui se passe et on va agir en conséquence. Très bien. Alors, en revenant à notre sujet par rapport au mindset. Tout le monde n'est pas né avec le même mindset, mais je crois qu'on a la possibilité d'améliorer son mindset. Que ce soit euh, son mindset euh, nous-mêmes, vis-à-vis de nous-mêmes ou là le mindset vis-à-vis -vis de notre activité professionnelle les IA B2C ou la B2B ou les CHH alors j'aimerais quand même qu'on parle en général comment on peut améliorer notre mindset en général et surtout pendant cette période de confinement et versus comment on peut aussi faire une projection par rapport au milieu professionnel et nos interfaces en, en, en milieu professionnel ben, on vient de, de, de répondre à cette question c'est déjà quand tu sais à un chenot où est le problème tu as un mi-chemin de la solution. Mais quand tu sais même pas ce que c'est que le problème, tu es perdu et tu, tu ne fais que parler, broyer du noir. D'accord Donc, euh, pour améliorer son mindset, il faut revenir à l'objectivité. Et c'est ce, ce qu'on va développer aujourd'hui. Euh, ah. euh, maintenant, comme j'explique euh, dans les formations hors coronavirus, euh, il faut toujours devant un problème se demander « Est-ce que, que je veux réaliser »« Est-ce que c'est impossible ?» Ou est-ce que c'est difficile Et on va réaliser que tout est difficile et pratiquement rien n'est impossible. D'accord Donc, le, il faut pas confondre impossible et difficile. Maintenant, quand tu vas te dire, OK, je veux devenir médecin, est-ce que c'est impossible Non. Est-ce que c'est facile Non. Qu'est-ce qui reste Difficile. Je veux euh, ouvrir un, un restaurant. Est-ce que c'est impossible Non. Est-ce que c'est euh, facile Non. Qu'est-ce qui reste C'est difficile. Donc, quand on a un mindset objectif, on comprend que, le problème, c'est qu'on se ment, on se dit, ah, c'est impossible parce que tu sais, je sais pas quoi, lui, il connaît des gens. Non, non, non. Est-ce que c'est impossible que tu y arrives non. Alors, qu'est-ce que tu as à nous, nous, nous faire chier va, va, va, Passe à l'action. Alors, voilà. je, il y a Ikram qui a posé, au, au, qui a posé une question, elle a dit comment on peut se libérer de la peur des autres, <coughs> la peur du, du, du, du jugement de l'autre, et le, le fait d'avoir peur, d'avoir peur. C'est vrai que des fois, on a peur d'avoir peur dans une situation par anticipation. Par rapport à cette situation. Alors, comment on pourrait nous répondre alors, la, la, la manière est simple, mais la, mettre en pratique, ça prend du temps, d'accord oui. euh, Dans notre cerveau, nous avons ce qu'on appelle des neurones, qui, qui sont tout simplement nos cellules nerveuses. Oui. Et chaque fois qu'on a une nouvelle idée, ou là on apprend un nouveau mot, euh, cette voiture s'appelle la nouvelle Mitsubishi, Zuka, c'est la première que j'entends, on, on crée un, une connexion neuronale. Mais quand on n'utilise pas cette connexion neuronale, elle, elle s'efface donc vous vous vous rappelez plus de l'adresse que vous aviez il y a 20 ans ou les chez comme Halakta. d'accord donc maintenant pour changer il faut re il faut euh, non seulement euh, faire certaines choses que, dont on va parler aujourd'hui mais les faire les refaire les refaire les refaire d'accord euh, quelqu'un qui m'appelle donc je vais mettre ça au euh, je sais pas comment alors y a, y a, donc je vais vous expliquer donc maintenant pour enlever la peur il faut déjà euh, euh, il faut, c'est à dire c'est en en anglais make, fake it till you make it, par exemple j'ai peur, je rentre dans une euh, salle où il y a beaucoup de directeurs de DG, tout ça, et je me sens inadéquat, d'accord et ben non, ce qu'il va falloir faire c'est tu vas jouer le rôle que tu voudrais idéalement incarner c'est à dire quelqu'un de confiant de, de serein, qui rentre à l'intérieur à l'intérieur tu meurs vraiment tu meurs d'accord? Mais le bonjour tout le monde, es là, et tu t'assois. Aucun souci. Quand tu t'assois, qu'est-ce que tu as fait? Tu as créé des connexions neuronales. C'est-à-dire, tu as vécu une expérience qui ça. Maintenant, tu refais ce, cette, et en fait, après quelques secondes, tu vas réaliser, en fait, ton cerveau va réaliser, il s'est rien passé. Allah. Ton cerveau commence à s'adapter. Tu le refais deux, trois, quinze, vingt fois, tu vas réaliser en fait que la peur n'est que dans ton cerveau, ce n'est pas une réalité. Et tu auras changé ton cerveau, c'est-à-dire dans ton inconscient, prochain, scénar, prochain scénario pareil, tu vas agir relax sans même y penser. Parce que justement, ce, qu ce que j'enseigne, c'est comment se reprogrammer. C'est-à-dire, je ne veux pas être excellent en pensant. Des clients, ah, je dois... C'est ça, ça, ça l'excellence. Des... Donc euh, ça se Oui. Et maintenant, avec cette dame, il faut un accompagnement si c'est complexe. Tu es là, je suis là, je suis heureux de l'accueillir chez moi, de, de, de faire un live avec elle facile. Euh, pour la former gratuitement, il n'y a pas de problème. Ah, c'est adorable. Alors autre chose. Est-ce qu'il y a par contre? D'abord, j'aimerais préciser que la peur, pour, que, pour les gens qui nous suivent, elle est naturelle. Les plus grands chefs d'État, les plus grands dirigeants de, de, de ce pays, les plus grands businessmen, les plus grands leaders, ils agissent malgré la peur. Ils ont de la peur. Ne pensez pas que la peur, elle n'est elle, elle propre à toi. Toi là, maintenant, qui m'écoutes, ou la propre à Karim, ou propre à moi. Non, tout le monde a peur. La seule différence, c'est que les gens, quand ils ont peur, ils passent à l'action, ils abandonnent. Ils puissent, comme on dit. Ou alors, au contraire, ils passent à l'action... À, euh, au delà de la peur et finalement ça, ça, ça, ça se calme très très rapidement D'ailleurs, j'ai un, un exemple très concret. La fois où j'ai fait un saut en parachute de 4000 mètres, ma plus grosse peur, c'est quand je mettais ma tenue, c'est quand on m'a mis le sac de, de, de parachute sur le dos, c'est quand je suis montée dans l'avion, c'est quand on a ouvert la porte. C'était une, une peur tétanisante et je voulais descendre. Et j'aurais dit, je vais vous payer, je vais descendre. Je vais payer, même si ça coûte une fortune, mais je veux juste descendre. Alien, non, quand on monte, on descend. Et au fait, dès que j'ai plongé dans le vide, il n'y avait plus de peur. Donc je, ce jour-là, j'ai fait un apprentissage génial. C'est que la peur, son ennemi numéro un, c'est l'action. Plus vous allez passer à l'action, plus vous allez anéantir la peur. Moins vous passez à l'action et plus vous donnez de l'espace à la peur d'exister. Quelle est-ce que c'est qu'elle est mienne que qu Oui, Kane, on peut dire beaucoup de choses sur ce, ce truc. Déjà, il faut comprendre que la peur elle n'est pas égale pour tout le monde. Donc il y a des gens qui sont, par exemple, dans le sport, comme ce que tu as dit, tu, qui sautent de l'avion, qui font du motocross, qui font de, de la luge, euh, les Alpes, euh, dans un truc qui est complètement abrupt etc. Donc, le côté, il y a un côté dans notre cerveau qu'on appelle l'amygdale. La, la, l'amygdale qui donne les signaux d'alarme, tu vois et tu as peur, euh, elle, elle se déclenche toute seule. Maintenant, cette amygdale peut être plus ou moins euh, réactive et les connexions à, à ton autre système qu'on appelle le système limbique, c'est-à-dire le système émotionnel dialogue, et est-ce que les connexions sont très fortes ou là-là. Donc quelqu'un qui a cette activité dans le cerveau qui est vraiment minimale, eh ben il n'a peur de rien. « Autani pas sa faute parce que personne d'entre nous n'a créé son cerveau, a un cerveau qui est prédisposé pour la peur. Donc euh, l'amygdale elle réagit comme ça et donc d'un côté il faut comprendre que à chaque personne quand on a deux enfants c'est tous les deux enfants ils sont pas du tout les mêmes d'accord donc euh, voilà donc ça veut dire quoi il faut pas penser que cette peur elle est vraiment homogène et elle est égale pour tout le monde elle ne l'est pas si tu as plus peur tu as plus besoin de plus de travail si tu as moins peur ben tu auras besoin de moins de travail donc ça c'est très important à noter aussi. Alors quand vous avez, des posez-nous des questions, faites enfin, avec le petit point d'interrogation, comme ça je vais pouvoir accueillir mes questions. Est-ce que, que tu me vois bien Est-ce qu'il y a assez de lumière plus... Pardon Est-ce qu'il y a assez de lumière Tu me vois bien oui, ou là, tu veux que je te la Très très bien, Parfait. parfait. parfait. Alors parfait. maintenant, j'aimerais savoir, est-ce que, tu as eu, toi, des, des, des, des choses que tu as apprises durant ton parcours professionnel, durant peut-être tes, tes, tes challenges professionnels que tu as reçus ou là, que tu as dû, euh, que tu as dû euh, endurer, qui t'ont rendu meilleur par rapport au mindset ben, La meilleure chose qui m'a rendu meilleur, c'est justement l'échec. Euh, parce que quand tu échoues, tu réalises en fait que c'était rien du tout. Parce qu'on a tellement peur, parce qu'on ne sait pas ce qui va se passer. Mais quand ça arrive, tu te Je suis D'accord. Donc, il euh, y a et, et, et vous savez, la vie c'est une école. Donc, certains sont bons élèves, certains ne le sont pas. Euh, moi, je pense que mes échecs étaient mes meilleures leçons. D'accord. C'est, c'est, je résumerai à ça, euh, tout simplement. Il euh, y a aussi, et je voulais, tu, tu m'as posé une question, je voulais répondre, mais j'ai oublié en fait le, le, le lien de ce que je voulais dire. Donc, on y reviendra. D'accord, alors j'ai vu on a plein de questions latines, il y a énormément de questions, je veux l'avoir sur mon document drive, la latine vous êtes avec moi, j'ai vu plein de questions, mais pas très vite, j'en ai vu une. Euh, la personne, elle a dit, euh, euh, à chaque fois que je veux passer à, à l'action, que ce soit dans un milieu professionnel, la personnelle, j'ai cette petite voix intérieure qui, elle, m'empêche de passer à l'action parce qu'elle n'est pas forcément euh, euh, dynamisante, c'est une voix qui est cassante, qui est, euh, euh, qui, qui, voilà, qui est épanouissante. Qu'est-ce que je peux faire contre ça c'est très facile. En fait, euh, il faut déjà comprendre certaines choses. Et comme j'explique toujours dans la, la motivation, etc. Mm -hmm. et deux choses qu'il faut qu'il faut absolument bannir de sa vie, deux choses, c'est la peur et la timidité. Mm -hmm. Ça, si tu vas faire ça, je veux même pas te parler parce que tu fais, me fais perdre mon temps. Parce que quoi que je dis, tu vas rien faire. D'accord Moi, il y a une jolie femme, je veux l'aborder, mm -hmm. et ben, j'ai honte. Et ben, c'est qui c'est perdant c'est moi. J'ai un client, je veux lui vendre une formation, ouais. et mais j'ai peur de l'appeler au mauvais moment. Qui c'est qui est perdant C'est moi. Donc, comme tu as dit tout à l'heure, Nahid, c'est j'ai peur, mais je le fais quand même. Aussi simple que ça. Donc, il n'y a que l'action et, et surtout, comme a dit ouais, de la coach aux états unis je ne me rappelle plus son nom, il euh, faut éviter l'hésitation. Donc, c'est-à-dire, quand je vois une je réfléchis, chaque Seconde que, je, que je, Le cerveau va me créer un scénario noir, il va me dire « attention, elle va te foutre une baffe, Il va in, inventer un scénario né, négatif qui, en fait, n'est pas réel. Donc, il ne faut pas hésiter. Tu as une bonne idée, va le faire. Tu veux ouvrir ton restaurant, passe à l'action. Et puis, c'est tout. Alors, il y, a, il y a Ilyes qui nous pose la question suivante, c'est… Comment je peux développer euh, mes, mes fragilités et mes menaces J'aimerais répondre avant de te donner la parole, Karine. Personnellement, c'est ça n'a pas marché pour moi. Parce qu'en fait, je passe tellement de temps à développer quelque chose qui s'appelle une fragilité, quelque chose qui s'appelle des menaces que j'ai en dedans de moi, des choses... Les finalement, je, je, c'est du temps que j'enlève à mes forces. Et euh, finalement, ni je devenais très bonne dans quelque chose, ni j'arrangeais mes menaces, ni mes fragilités, ni même. Donc, depuis très peu de temps, ça fait quelques années maintenant, j'ai décidé que mes fragilités sont là. Je les assume et je les mets de côté et je renforce toutes mes forces. Toutes mes forces. Personnellement, je deviens encore meilleure dans mes forces. Ce qui fait que ça vient diminuer de la, de, de la force de mes fragilités. Je sais pas qu'est-ce que tu pourrais conseiller à, à, à cette personne qui, qui, qui a cette plusieurs choses. Oui, plusieurs choses. Déjà comme que, comme tu as dit toi, moi j'ai euh, j'ai dit, dit une phrase. Je dis une phrase. Je dis ça à tous mes étudiants. Je dis tout simplement. Ne me parlez pas de ce que vous ne pouvez pas faire. Parlez-moi de ce que vous pouvez faire, mais que vous ne faites pas. Parce qu'on se cache derrière moi. Tu sais, moi je ne fais pas parce que je ne sais pas danser, parce que je ne sais pas faire. Oublie tout ça. Ne me parle pas ce que tu peux pas faire. Qu'est-ce que tu peux faire C'est dire, et ça va marcher. Ça fait. Donc arrêtons avec ces, ces histoires. Et, et l'autre truc, c'est que euh, tes faiblesses peuvent devenir une force. Par exemple, je donne un exemple. Moi personnellement, j'étais nul à l'école parce que je comprenais rien en fait. Je comprenais rien. Le prof y parlait, je m'évadais, tout ça. Ça m'a aidé à, à en fait à étudier le cerveau, étudier les neurosciences, la psychologie, et à comprendre Comment expliquer Donc, puisque je ne comprenais pas, j'ai utilisé ma faiblesse, je ne voulais pas que, euh, que d'autres euh, en souffrent. Donc, j'ai travaillé pour comprendre. Donc, chaque fois que tu as une fragilité, eh ben, si tu la travailles, elle peut, dans certains cas, devenir une force. Mais il faut vouloir passer à l'action. Mmh. Alors, Rose Bleu nous a posé la question. On a dit, comment faire euh, quand je veux lancer un... Euh, me lancer dans quelque chose euh, qui soit importante pour moi. Euh, cette petite voix démotivante qui dit que je ne vais pas y arriver donc je recule. Personnellement, euh, j'imagine cette voix comme, comme avec une télécommande. Alors, la voix, quand je une petite voix de dessin animé, elle y a Titi et que tu vas faire ça ou tu vas pas faire ça? Et le simple fait d'entendre cette voix qui d'habitude est menaçante, je lui mets une petite voix de dessin animé, pouf, ça l'annule, ça me fait rire et du coup elle disparaît. Je ne sais pas si tu as une astuce pour, pour rose bleu par rapport à ça. Ok, euh, encore une fois, la réponse on l'a déjà donnée, on va la donner d'une autre manière, ok euh, quand tu as, tout le monde a cette voix, comme tu as dit la peur. Donc tout le monde a cette voix. C'est c'est pas que celui qui a, qui voulait créer une fusée pour aller à la lune n'a pas eu cette voix. On risque d'échouer. Les les les astronautes risquent de de s'écraser de mourir. Mais bien sûr qu'on a cette voix. Maintenant, comme j'ai dit tout à l'heure, il faut isoler ces peurs. Ok. Moi je demande à tout le monde. Pourquoi ce que tu veux faire ne peut pas marcher mmh. Alors, et je te défie de me trouver une raison pour laquelle ton restaurant ne peut pas marcher, ou là ton salon de coiffure, ou là ton... Mais pourquoi il ne peut pas marcher Il n'y a aucune raison. Pourquoi Parce que 2 plus 2 égale 4. Si tu fais les choses de manière excellente, c'est-à-dire... Aujourd'hui, disons au baroque, il y a des cuistots. Si tu es un excellent cuistot, est-ce qu'il y a de, de, de, de l'espace pour toi Bien sûr. Si tu es un excellent coiffeur, est-ce qu'il y a de l'espace pour toi Oui. Est-ce qu'il y a, tu es excellent pharmacien, tu traites bien tes clients, est-ce qu'il y a de l'espace pour toi il y, a, il y en a pour tout le monde. Donc l'option d'échouer n'existe même pas si tu es excellent. Donc tu n'as qu'à faire ton activité et devenir excellent. C'est tout, c'est tout. Et ce qu'il faut éviter, c'est être moyen. Et c'est ça ce qu'on va voir aujourd'hui. Voilà, alors ça nous amène à notre deuxième partie. Quelles sont les compétences à développer pendant ce confinement pour devenir par exemple excellent en général et ensuite chacun va l'adapter par rapport à un secteur d'activité qui lui est propre. Ok, donc puisqu'on ne sait même pas à qui on a affaire sur cet écran, en fait les, les compétences à développer sont, sont diverses, d'accord et, mais il y a certaines, certains éléments de base, qui, euh, comme j'explique tout le temps, tu as dit le mindset B2B, moi j'explique toujours qu'il n'y a pas de B2, B2B sans H2H. Déjà il y a l'humain, avant tout, tu peux travailler avec euh, la banque populaire ou la, la banque mondiale ou la euh, je sais pas qui, si toi tu n'es pas agréable, je peux pas me piffer ta tête, il n'y a pas de business, donc je m'en fous de ce que tu vends. Donc, la première chose qu'il faut développer c'est sa personnalité, être aimable affable et accepté par par autrui, d'accord donc les premières choses c'est, il faut se voir il faut s'identifier et se regarder dans la glace et se dire, tu sais, oui je suis bon, ça, ça, ça mais tu sais mon problème, c'est que je fais x, y, z, c'est à dire moi je suis un très très bon formateur, etc mais je suis, je gueule et j'engueule dans le coup je chiffre zéro, comment on dit donc, ça veut dire quoi? Non. Plus j'enlève de mes défauts, plus je deviens une meilleure version de moi-même. Je suis très bon formateur, mais je suis un grand menteur. Drakuchif zéro. Chaque fois que tu as un défaut, tu es zéro. Donc, ça veut dire quoi? Ce qu'on doit faire, c'est vraiment nous remettre en question et comprendre que les choses que je dois développer, c'est déjà moi. Parce que qu'est-ce que les gens achètent? Quoi? Ils achètent moi d'abord. Est-ce qu'ils vont acheter ma formation Ils n'achètent pas ma formation, ils l'ont jamais vu. C'est moi, est-ce que je parle Je vais te vendre un téléphone qui est un super dernier cri des des iPhones, qui est top, mais moi je suis désagréable. Et j'y connais rien. Je te, tu me dis combien il est de 7000 dirhams Tu ne peux pas me pifrer, te pifrer ma tête, tu parles. Le téléphone est toujours excellent, mais toi, tu ne vas, je vais pas l'acheter chez toi. Donc, le produit est secondaire. J'ai bien dit, yes. Il faut d'abord, c'est à part. On ne peut pas parler de business B2B ou la B2C. On parle d'un business d'abord H2H, les lois humains à humains. J'ai adoré celle-là. Je vais la retenir. Elle est très très belle. Ben, je suis heureux. Et justement, ce qu'ils ont, on a le système francophone a enseigné aux Marocains de toujours parler procédure et, et, et tout ça. Et ça, ça n'a rien à voir avec le Maroc. Ça ne marche pas. Ce qui marche ici, c'est l'humain. Est-ce que je t'aime bien ou pas Donc maintenant, il va falloir travailler ça et créer des relations. « Business », ça veut dire « relations. Et les meilleurs commerciaux, les meilleurs commerçants au Maroc, c'est des gens qui ont un relationnel de, du tonnerre. D'accord Donc, il faut avoir un relationnel, des gens qui t'aiment, qui apprécient ce que tu fais, qui te connaissent. Et bien sûr, après, on peut parler de la technologie pour se faire connaître. Parce que même si je suis le meilleur pianiste au monde, mais personne ne le sait, il n'y a rien donc, il faut développer ses compétences en, en IT aujourd'hui. Aujourd'hui, plus que jamais, on ne comprend que sans être connecté à Insta et Facebook et Twitter et toutes ces choses-là, euh, on ne peut pas marcher si on n'a pas un CRM étanche, etc. Alors, que, que, quelles sont, les, on va dire, les, les qualités humaines voilà fondamentale à développer aujourd'hui pendant ce confinement qui va faire qu'on va peut-être dans euh, le, le, notre interface business to business ou la business to consumer, ça va changer la tête. Quelles sont les choses qu'on faisait peut-être avant qu'on ne sera plus autorisé à faire parce qu'il y a un mouvement en ce moment euh, auquel il va falloir s'adapter Oui, c'est une très très bonne question. Bon, Déjà, il faut comprendre aujourd'hui, j'ai fait plusieurs publications sur ça mm -hmm. euh, et elles sont sur ma chaîne YouTube plusieurs vidéos, c'est que déjà aujourd'hui, moi-même avant, je le disais, quand j'enseignais le commercial, je disais, écoute, tu n'as pas droit à l'erreur. Aujourd'hui, plus que jamais, j'ai un dîner de dans mon magasin de lunettes, je n'ai pas le droit qu'elle sorte de mauvaise humeur ou la pas satisfaite. Aujourd'hui, plus que jamais, il est impératif que tous mes clients sortent heureux. On oublie la vente. La vente va se faire toute seule parce que si je t'aime bien, ça va marcher. D'accord Et, et s'il y a lieu d'acheter, je vais acheter. Donc, le premier truc, donc, c'est cette amabilité, cette affabilité. Très important. L'autre truc qu'on doit vraiment développer et qui que je, sur lequel je travaille beaucoup parce que j'ai beaucoup étudié ça, beaucoup réfléchi à ça et j'en sais beaucoup sur ça, c'est l'écoute. Aujourd'hui, euh, on n'écoute pas personne, quand je dis personne, bien sûr, il y a toujours l'exception qui confirme la règle, les gens n'écoutent pas. J'ai envie de parler, mais j'ai pas envie d'écouter. Donc, on n'écoute pas les questions, on lit pas entre les, les lignes, euh, on, on ne comprend pas l'essence de ce que veut dire l'autre, et donc on perd beaucoup de temps, d'énergie. Alors que si tu comprenais le non-dit très souvent tu irais très, très loin, tu toucherais vraiment avec la corde sensible et tu irais beaucoup plus vite avec tes clients. Donc, juste l'écoute et la communication sont des choses à développer. Comment parler de manière impactante D'accord. Alors, moi, j'aimerais rebondir sur ce qu'a dit une personne. Elle s'appelle Wise. Elle a dit, oui, mais on ne peut pas être accepté par tout le monde. Alors, Wise, moi, j'aimerais t'expliquer quelque chose, s'il te plaît. Euh, tu, cette notion d'être accepté, est, elle, elle, elle est peut-être dans l'interaction quand tu, tu, tu veux te faire de nouveaux amis, quand tu veux peut-être avoir un nouveau mari, euh, avoir une nouvelle euh, fiancée. Euh, C'est quelque chose où on est dans, on va dire, on dans, euh, à, à, à part égale, d'accord Dans, dans la, la, la dynamique de vente, euh, en tout cas la dynamique qui interagit entre un vendeur et un acheteur, ce n'est pas la même chose. Ce n'est pas la même chose, c'est-à-dire que vous on est au service du client. Donc déjà, on ne part pas du même niveau. Le client, on le met là, on se met là. Donc c'est comme quelqu'un, on se met à son service, comme Karim l'a dit, pour connaître ses problèmes et résoudre ses problèmes par rapport à, à, à mon produit. C'est pour connaître euh, ses, ses mauvaises expériences qu'il a eues avant euh, par rapport à un produit similaire peut-être chez un concurrent. C'est peut-être récupérer ses réclamations par rapport à des choses donc forcément il n'y a pas lieu de parler d'acceptation c'est moi qui me mets au niveau de la personne que j'ai en face qui est mon client et je me mets en tête de pouvoir le servir de la meilleure manière qui soit et quand c'est une dynamique qui est tellement positive l'autre le perçoit d'une manière inconsciente donc automatiquement cette personne va être dans l'ouverture et dans l'acceptation. Donc, il n'y a pas lieu de parler de « est-ce que je vais être accepté ou pas ?». Ce phénomène-là, c'est quand vous êtes dans une interaction, vous êtes face à face. Face à face, genre, je vais me faire une amie, alors le choix de m'accepter ou pas. Euh, » C'est des choses un peu comme ça. Mais quand vous êtes dans une dynamique commerciale, on est un peu comme ça. Le client, on le place en mettant, on se place en dessous du client. Donc, logiquement, il n'y a pas lieu de parler d'acceptation. C'est vraiment, on est dans cette espèce d'ouverture. Hum... Est-ce que tu aimerais rajouter autre chose rapport Oui, je voudrais absolument. Je, je rappelle à cette personne, et c'est normal parce que euh, c'est il y a beaucoup de choses à dire, mais je reviens à ce que j'ai dit. Pourquoi tu parles ce que tu peux pas faire Qui t'a parlé de, plais, de plaire à tout le monde Est-ce que le iPhone plaît à tout le monde Est-ce que la Mercedes plaît à tout le monde Est-ce que Rolex plaît à tout le monde Non, il n'y a rien qui plaise à tout le monde. Rien, ça n'existe pas, ni religion, ni rien, rien, rien, tout, tout chacun, sa... le but c'est quoi C'est de, de parler à ceux qui sont passibles d'aimer ce que j'ai à dire, c'est tout, moi je vends des, des habits Zara, je sais que je vais pas plaire aux gens qui achètent Hermès, et vice versa, C'est pas le but, je connais à ta cible, tu fais le maximum, et c'est tout, donc quand tu es excellent, et tu sais que tu as fait un très bon travail, la majorité des gens vont aimer, c'est comme j'explique, qui parmi nous peut être méchant avec quelqu'un de gentil Très peu. Donc, je m'en fous de Hedek, les remarques qui n'acceptent pas ma, ma gentillesse et ma, ma, ma, ma sincérité. Eh bien, si tu, ça va être une exception. Si tu es excellent, tu es aimable et tu aimes ce que tu fais, les gens le sentent. La majorité va t'aimer. C'est tout. Les, les compétences pour les, les, les, les, les, les reciter, c'est l'amabilité, l'écoute bienveillante, euh, euh, aimer, je pense qu'il faut rajouter aussi aimer ce qu'on... Euh, ce qu'on fait, aimer le, le, le, la compagnie ou le, le produit qu'on est en train de, de, de promouvoir, non Oui, tu as parlé de, de, de soi, on n'a pas parlé du produit, tu m'as dit qu'est-ce que soi, les personnalités... L'amabilité la... Tu vois, l'écoute. L'écoute Non, tu vois, je te dis, j'écoute bien entre les lignes, je sais ce que... J'essaie de cerner exactement. Non mais, Maintenant, tu sais, il y a tellement de qualités mais je pense que chacun de nous est assez intelligent pour se remettre en question et voir ce qu'il fait mal. On n'a pas besoin de rentrer dans tous les détails. Mais une chose qui nous manque de plus en plus, c'est l'authenticité. Aujourd'hui, tous les gens sont faux, surtout quand ils sont dans le commerce. Tu te dis... Non, l'humain, n'importe le qui pas. mais nous, quand on rentre dans un magasin et on nous fait sbara, on le sent. Donc, si tu fais ça avec tes clients, ils le sentent. Ils le sentent. Donc, ne le fais pas. Et c'est pour là, ça rejoint ce que tu as dit. Il faut aimer ce que tu dis. Moi, je vais te vendre, je dis n'importe quoi, des habits que j'aime pas ou là une voiture que je n'aime pas du tout, etc. Bien sûr que ça va pas sortir parce que comme j'explique, quand tu y crois à ce que tu dis, tu vas dire à quelqu'un, je dis, je donne toujours un exemple simple. Tu vas aller chez une nana, tu vas lui dire, hey, je, je t'aime, mais tu tu le sens pas. Ça va même pas vouloir sortir. Donc, quand tu sors quelque chose qui n'est pas sincère, mm -hmm. ça se sent. Maintenant, l'authenticité et quand tu crois ce que tu dis, ton client, il te ressent et là, il est parti. Donc, c'est tu ne l'écoutes même pas. Donc, on a besoin d'authenticité. Ça, c'est très important. Nous devons être vraiment authentiques et sincères. Super. <rire> Par rapport, maintenant on a parlé de euh, quelles sont les compétences à développer H2H, euh, j'ai bien aimé cette, cette notion. Quelles sont les compétences à développer aussi H euh, euh, produit, par rapport à notre produit C'est-à-dire aujourd'hui je travaille dans un secteur euh, euh, d'automobile, demain je travaille dans la construction. peut-être travailler dans ce secteur des IT. Qu Est-ce est que c'est les mêmes compétences que je vais trimballer avec moi, quel que soit le secteur d'activité, quel que soit le produit Ou là, au contraire, il y a des petites nuances à mettre en place, à développer euh, en fonction de l'interface et surtout du produit que j'ai. Alors c'est très vaste. Hein. Déjà on a dit qu'il y avait des, des, des, des ingrédients de base, mais bien sûr, comme j'explique euh, très souvent, euh, c'est comme aller dans une cuisine qui est entièrement équipée, d'accord Mais tu veux cuisiner je charcutier je voudrais de ou le ou la Ce C'est pas la même chose. Donc, moi, si je suis dans, dans le l'agriculture, et je connais l'arobia, et je travaille avec mes mains, je, vais, je suis multimilliardaire avec les moutons, je n'ai pas besoin de. Et tu ne l'écoutes même pas. Donc, on a besoin d'authenticité. Ça, c'est très important. Nous devons être vraiment authentiques authentique et sincères. Super. <coughs> bah, par rapport, maintenant, on a parlé de euh, quelles sont les compétences à développer. Euh...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 Donc moi, si je suis dans le dans l'agriculture, et je connais l'Arobia et je travaille avec mes mains, je vais je suis multimilliardaire avec les moutons, J'ai pas besoin d'excel. Hein? Mais si je suis, par exemple, euh, je vends le cosmétique, j'ai besoin d'un bon français, d'un l'habillement qui est plus... Donc il faut savoir qu'est-ce que tu veux cuisiner et va chercher les ingrédients qui sont en adéquation avec ça et ça c'est très important on a des bon on, on a beaucoup de gens aujourd'hui qui sont qui ont des diplômes en biologie et là et par défaut il devient commercial ou là il est, il a pris un truc technico-commercial et après il vend je sais pas quoi il travaille dans une pharmacie non il faut maîtriser ce que tu qu'est-ce que tu veux il faut toujours commencer par la fin ça c'est très important si tu commences par la fin tu sais ce que tu veux et très souvent, je demande à des jeunes, quand on forme, je dis, qu'est-ce que tu veux déjà? Qu'est-ce que tu veux devenir? Tu dis, et très que souvent, je vais élaborer. Tu dis, oui, je vais élaborer. Pratique. Voilà, super. Je vais élaborer. c'est-à-dire, je commence par la fin. Je viens d'avoir mon bac et je veux devenir cardiologue. Mais j'ai pas un rang en poche et mes parents sont pauvres. C'est pas important. L'essentiel, j'ai visualisé mon objectif. Je me vois docteur Kadiri, ça fait, ça me donne une motivation. » Et là, on va passer à la partie qui s'appelle comment. Donc, j'ai, commencé, je commençais par la fin. Et comme j'explique toujours d'une manière très banale, ceux qui ont voulu aller sur la Lune, les, les, Américains en 1969 et bien avant, ils sont dit, ah, regarde la Lune, ils ne sont pas dit, oh, c'est impossible. Ils se sont dit, c'est difficile, comme on a dit tout à l'heure. Mais non, et qu'est-ce que c'était quoi leur objectif? Il était clair, on va envoyer des, des, des gens sur la Lune, ils vont marcher dessus, ramener des trucs et revenir sur Terre. Tu vois comment c'est, c'est ambitieux, mais c'est précis. Il n'y a pas de Allah, donc ça veut dire quoi Ces gens-là, ils avaient un objectif, maintenant je vais travailler pour y arriver. C'est très dur, pas impossible. Maintenant la même chose, toi tu veux devenir notaire ou la médecin ou la businessman ou la je ne sais pas quoi ce qui est en toi, Eh ben, une fois que tu l'as visualisé, sache que ça va être très difficile. Et maintenant ça commence, parce que ce qui arrive très souvent quand je forme des, des jeunes, je leur dis... C'est comme si tu, tu vois ton objectif, il est ambitieux, il est beau, et il est noble. Et il est au fond, à la, la fin de l'autoroute. Mais toi, tu sors à la première sortie de l'autoroute. Et après, tu commences à te plaindre. Mais tu es fou quoi Mais c'est normal. le chirurgien pendant 12 ans, tu peux pas te comparer à lui. Donc, ça veut dire quoi Si tu veux quelque chose de, de noble... Eh ben ça va prendre plus de travail que celui qui qui, qui travaille six mois. Donc, très important de visualiser l'objectif et savoir que plus il est noble, plus il est difficile, plus il a de, de potentiel. Donc, il faut savoir, est-ce que tu cherches la facilité ou là le potentiel Et tu peux pas avoir les deux. C'est comme quand nos clients, ils appellent, ils veulent négocier le prix. Chose, tu peux pas avoir la qualité et le prix. Si tu veux acheter une chemise Hermès, tu vas pas payer le prix de Zara. Et donc, chaque chose a son prix. Tu veux devenir médecin, c'est pas le même travail que l'infirmier. Donc, chaque chose a son prix. Et quand on est clair dans sa tête, on passe à l'action, on arrête de se plaindre. Et justement, un gros truc que je voudrais souligner, c'est que je demande aux gens que je forme de ne jamais se plaindre d'ici jusqu'au jour de leur mort. Never, ever, ever, ever. Left. Parce que ça sert à rien. Et tu te développes une, une, une personnalité et un personnage que les gens rejettent. Hein, D'accord Donc, on ne se plaint jamais, jamais, jamais. Tu ça ne sert à rien. rien et et la donne, en plus, ça ne change rien. Oui. Plus. Et, en plus, et en plus, quand tu te plains, c'est parce que tu, tu veux jouer la victime. Comme si quelqu'un t'avait blessé ou t'avait bloqué. Personne ne t'a rien fait. Non, délo. Ben, et donc, ça veut dire quoi Quand je demande aux gens, allez, va faire des choses qui est difficiles malgré les contraintes. Donc, le mot le plus important dans le développement personnel et la motivation, c'est malgré. malgré. Malgré, malgré, il n'y a rien. J'ai adoré l'image que tu as donnée. C'est comme si quelqu'un se mettait sur l'autoroute. Il a décidé d'aller, par exemple, de Rabat jusqu'à Agadir. Il sait que sa destination finale, c'est Agadir. Quel que soit son objectif, j'ai envie d'être le premier vendeur dans ma structure, j'ai envie d'être un entrepreneur à succès, j'ai envie d'être un serial entrepreneur, j'ai envie de, de, de sortir avec tel diplôme pour activer, pour activer tel métier. Mais dès qu'il se met dans l'autoroute, à la première difficulté, il prend la première sortie et il fait quelque chose voilà. de terrible et il y a ce plaint. Donc on ne prend pas la sortie, même s'il y en a une tonne. Vous allez avoir des difficultés. Être entrepreneur, c'est difficile. Euh, Aujourd'hui, post-confinement, ça ne va pas être simple, mais il va y avoir des opportunités pour beaucoup de gens. Mais ça sera surtout pour les gens qui vont décider de garder le cap sur l'autoroute et de ne pas prendre la sortie la première qui soit à portée de main. Pour ensuite en fait… Le... Je voudrais ajouter que c'est en fait ça devient très facile parce que quand tu aimes ce que tu veux faire, je je me vois docteur Kadiri, je me vois architecte, dès que l'ambition elle, elle te tire, c'est vraiment tu ne fais même pas attention, tout ce que tu fais va dans ce sens. Donc et en plus tu opères dans ton monde, la médecine, la biologie. Donc c'est pas que tu es en train de vivre l'enfer, tu es en train de vivre quelque chose de magnifique, c'est juste que tu vas pas avoir tes récompenses tout de suite. Un truc que je voudrais ajouter s'il te plaît Nahid c'est euh, comme on a dit, il faut avoir commencer par le fin Moi je demande à tous les gens qui nous regardent, d'abord il faut la première chose que tu dois vouloir, c'est vouloir être heureux. Avant l'argent, avant euh, l'architecture, le, le, les médecins. Si tu ne vis pas heureux, tout ça n'a servi à rien. Donc, un premier objectif. Et personnellement, c'est de vivre la Pas de stress, pas de, de dispute. Je veux être heureux. Tout parce que je ne vis que l'instant présent. Et vous aussi. Donc, me tuer pendant sept ans, faire un truc pour y arriver, mais j'ai vécu sept ans de malheur. Est-ce que vraiment c'était ça valait le coup alors que j'ai une seule vie. Moi, j'ai une seule vie, je veux vivre tous les jours de manière l'extase. Sans ça, il n'y a rien. Donc, premier objectif, c'est de vivre heureux. Oui, et, et, dans, et, et je pense qu'il y a quelque chose qui, a, qui, qui, qui, qui milite dans ce sens, c'est la gratitude. Moi, je ne le dirai jamais assez. Là où il y a de la gratitude, il y a du bonheur. Là où il y a de la gratitude, il n'y a pas de peur, il n'y a pas d'incertitude, il n'y a, a pas de doute pourquoi Parce que ces deux entités antinomiques, elles ne peuvent pas cohabiter ensemble, donc ça ne vous prend rien du tout, tous les jours au réveil, dites les choses pour lesquelles vous, êtes, vous ressentez de la gratitude un lit, aujourd'hui on le voit il y a plein de gens de qui sont dans la rue on est en train de dépêcher plein de moyens pour pouvoir les héberger dans des appartements vides que, que possèdent certains promoteurs immobiliers et, la, et le, le, le mouvement social marocain les aide pour venir, se venir à leurs besoins les lois primaires, la cloche va que ça déjà, au doucher si vous passez déjà deux minutes le matin pour de la gratitude deux minutes le soir pour de la gratitude et que ça soit différent, le matin pour tout ce que vous avez, la gratitude deux minutes de tout ce que vous avez parce que demain on peut vous l'enlever et, et, et, et la santé vous l'avez aujourd'hui vous le sentez même pas mais quand vous l'enlève vous le savez et deux minutes le soir pour de la gratitude pour tout ce que vous avez réalisé même les toutes petites choses vous vous êtes fait euh, des, des, des, vous êtes mis en tête des objectifs vous les avez atteints eh ben, deux minutes de gratitude le matin deux minutes de gratitude le soir ça, ça apporte le bonheur je ne vous demande pas de me croire mais faites-le, vous allez le voir vous allez l'expérimenter c'est juste phénoménal vraiment c'est très simple, tu sais, tu regarderais tes enfants, si tu as des enfants, mm -hmm. si tu vois le bonheur dans leurs yeux, c'est la meilleure récompense. Tu es très heureux parce que tu vois qu'ils sont tu as réussi quelque chose de magnifique. Donc, euh, reste focalisant ses enfants, on devient très heureux. C'est n'est pas très compliqué. Hein. Et quand, dans cette quête de bonheur, il faut savoir euh, bannir... Les, les, les personnes qui, qui, qui sont nocives pour nous, et adopter ce qui nous fait plaisir. Parce que très souvent, les gens parlent de stress, mais ils font la même chose tous les jours. Donc, tu fais la même chose tous les jours, tu sors à la dernière minute, tu stresses au volant, et tu te plains du stress. Mais change comme a dit Einstein, la définition de la folie, c'est de faire la même chose jour après jour et de s'attendre à un résultat différent. Donc, si tu as un problème avec ton frère et vous clashez tous les jours, eh ben, tu arrêtes d'appeler ton frère et puis c'est tout. Donc, il faut savoir, et c'est pour ça que je parle toujours de ceux qui ont réussi, que ce soit professionnellement ou là dans leur bonheur personnel, il faut savoir prendre des décisions difficiles. Si tu veux pas prendre de... Ah, je dois divorcer, je dois me marier, je dois changer de ville, je dois prendre un diplôme, je dois couper les liens. Si tu ne fais pas ces décisions, je ne peux rien faire pour toi. Et il faut aussi, aujourd'hui, parce que nous sommes en crise, savoir prendre des décisions rapides. Rapide. Très rapide. important. Très rapide. Ah, très, à rapide à très, très rapide. Parce que tu n'as pas le temps dans le business. Le voilà. C'est nain, nain, nain, nain, nain, Donc ça aussi, c'est des choses qu'il faut... Qu Arrêtons de, de, de réfléchir trop longtemps. Alors, j'aimerais revenir sur deux points. Alors, il y a Toria NZ qui a dit « Parfois, il y a des choses qui nous empêchent de vivre heureux ». D'abord, Toria, il faudrait que tu saches il y a deux, deux catégories. Il y a les choses que tu ne peux pas changer, d'accord Et il faut apprendre à les accepter et vivre avec et trouver le bonheur dans ça. La meilleure, le meilleur exemple aujourd'hui, c'est ce confinement. Ce confinement… C'est quelque chose qui peut éventuellement t'empêcher d'être heureuse parce que tu ne peux pas le changer. Aujourd'hui, on est confiné, c'est d'être Tu n'as pas le choix. Mais maintenant, ton rôle à toi, c'est un, d'accepter que tu es confiné, mais donc une difficulté, quelle qu'elle soit. Moi, je fais parallèle avec le confinement, mais ça peut être tout et n'importe quoi. La deuxième des choses, c'est d'accepter. Et une fois que tu as accepté, c'est de trouver du bonheur dans cette acceptation, dans cette difficulté que tu veux. Et la deuxième des choses, il y a des choses que tu peux changer. Et en échangeant, ce que tu disais Karine, changer de boulot, changer de maison, changer de style de vie, changer d'habitude de, de, de, de, alimentaire, whatever. Mais trouver encore une fois du bonheur. Donc le bonheur, c'est quelque chose que tu construis toi tous les jours et tu peux le faire quelle que soit l'adversité. Qu'est-ce que même vis-à-vis d'un décès, le, la perte d'un être cher, la perte d'un boulot, un divorce à chaque fois, il y a un apprentissage positif. Et des fois, il faut s'autoriser à, à être triste. Euh, moi, moi je, des fois, c'est très salvateur de se dire :« Ok, je vais être triste pendant tant de temps et après. » je de, pa de passer à l'action. Vous pouvez pas imaginer comment ça vous aide à aller de l'avant, parce que quand tu te dis je vais essayer de un minute, dix minutes, un quart d'heure, après je vais passer à l'action là, je vais passer ou je vais pleurer, allez je vais me faire une séance où je suis triste, un Jeep Kleenex ou des mots c'est de Mais je me fixe des, des, des un espace où je vais exprimer l'émotion que j'ai. mais moi là, je m'en vais. Hop, et je passe à l'action pour shifter mon mindset et faire autre chose. Ce qui est vrai pour ça, est vrai pour n'importe quoi. Alors, on va, on va passer à notre troisième partie, ça passe tellement vite. La troisième partie, c'est comment sortir de ce confinement avec une version plus forte de moi-même, se reconvertir, pourquoi pas, ou la, se développer pour devenir mais C'est très simple. Encore une fois, on a dit, qu'est-ce que tu veux devenir madame Parce que comme j'explique aux gens quand je forme je dis tu, peux, tu ne peux pas y arriver si tu ne sais pas ce que c'est que y d'accord je te donne une voiture maintenant je te dis ok vas-y est-ce que tu vas y arriver tu sais même pas ce que c'est donc il faut d'abord savoir ce que tu veux et je vous dis très souvent les gens ne savent pas ce qu'ils veulent ou ils n'osent pas vouloir ce qu'il mérite d'accord, donc ce que je veux dire par là c'est que qu'est-ce que tu veux faire c'est très simple, qu'est-ce que je veux faire ok, et je sais puisque c'est noble que ça va être difficile je passe à la deuxième partie, je dis comment je vais y arriver, c'est-à-dire moi j'ai 18 ans je, je, je suis fauché mes parents sont fauchés, comment je peux faire Eh ben, je fais un plan d'action Ok, combien il me faut d'argent pour les bouquins? Combien il faut que j'habite à Casablanca? Il faut que je déménage? Il faut, il me faut tant d'argent pour la première année? Il me faut un boule. Donc, je vois, je vois qu'il me faut 60 000 dirhams alors que j'ai pas un rond. Maintenant, comment je vais faire pour gagner ces 60 000 dirhams? Mais eh je vais aller, next step, c'est, Comment je peux faire pour aider 60 000 dirhams Je vais aller travailler, je vais vendre des des, des, des, des sandales, ou être, être serveur to dans un resto, ou travailler dans un casino, je sais pas quoi. Je vais faire deux boulots pendant un an, jusqu'à ce que je ramasse l'argent. Donc c'est ce qu'on appelle « step, step, step, step, step, step, step, step, step, step » jusqu'à la fin. C'est-à-dire, comment Qu'est-ce qui se passe Quand on a un objectif, qu'est-ce qu'on fait On parle de « voilà que tu sais ». On parle des obstacles. On se crée, mais ça, bien sûr, si tu veux voir ça, mais si tu veux y arriver,